Voici Wonder, présentation de l'accès aux options de l'application. Alors bonjour, voici une petite astuce pour pouvoir accéder aux options de l'application Wonder. Avec un premier doigt, vous allez appuyer sur les cheveux de l'inventeur qui est assis là au journal de l'inventeur. Vous allez appuyer et maintenir votre doigt sur ses cheveux. Par la suite, avec l'autre doigt, vous allez appuyer sur «Mode libre », «Journal de l'inventaire et «Mode libre ». Alors, dans cet espace, vous avez les options de l'application «Wonder ». Alors, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, pour l'instant, l'option «Manette », le mode «Manette euh, » est désactivé pour moi. Donc, ça veut dire que sur le tableau de bord, la manette est invisible, on ne la voit pas. Donc, si j'appuie sur le crochet, maintenant, elle est visible pour les élèves. Donc, si vous, vous préférez que vos élèves se concentrent sur l'aspect codage, programmation, vous pouvez cacher ce, le mode manette afin d'éviter des tentations qui pourraient être difficilement gérables pour certains élèves. Vous pouvez également réinitialiser l'application et déverrouiller les signaux, le mode libre et le Cloud Wonder. J'attire votre attention en bas à droite. On a un petit message intéressant. Les comptes utilisateurs seront bientôt disponibles. Donc, comme dans l'application Blockly, vous pourrez avoir des comptes utilisateurs pour vos élèves. J'en profite pour préciser que les comptes utilisateurs, euh, il n'y a pas de limite à en créer dans votre application. Donc, si vous êtes dans une grande école et que plusieurs élèves utilisent des iPads, vous pourriez avoir une dizaine de comptes utilisateurs sans aucun problème.